Et si je n'étais pas née à cette heure-là, et pourquoi ce jour-ci d'ailleurs Pourquoi être née ce 25 février à 6h15 Pourquoi le destin a-t-il choisi ce, ce moment précis On dit que la vie est faite de hasard, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Non, je ne pense pas que tout est calculé d'avance. Cependant, cette putain de bêtise humaine n'a toujours pas compris comment déchiffrer ces innombrables calculs de la vie. Y arrivera-t-on un jour L'humanité pourra-t-elle un jour devenir pour une fois intelligente L'intelligence. C'est cette faculté de comprendre, de ne pas se méprendre sur le sens des mots, la nature des choses et la signification des faits, qui fait preuve de, ré de réelle intelligence dans ce monde. Malheureusement personne. Revenons à mon existence. Imaginons que je sois née, un autre jour, ou même que je fût celle que je suis maintenant. Euh, que je ne pas conçue au même instant. Aurais-je été la même personne Serais-je devenue celle que je suis maintenant Serais-je cette fille si perdue et cet être si rêveur et puis cette grande question, aurais-je été cette personne homosexuelle que je suis devenue J'aime beaucoup ce texte. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Euh, parce que c'est moi. L'année dernière, euh, je m'étais coupé les cheveux, je m'étais rasé les cheveux, super court. Euh, vraiment pas d'épaisseur, il n'y avait, avait, avait rien du tout. Et puis on me prenait pour un mec, des fois. On me prenait pour un garçon, des fois. Et euh, bah moi, en fait, ça me faisait rire, mais ça faisait pas beaucoup rire ma mère. <rire> Parce qu'elle m'a toujours dit « Mais pourquoi tu n'es pas plus féminine Pourquoi tu ne mets pas des robes, des, des jolies bottes et tout ?» Mais euh, moi, moi bah, je suis comme ça, c'est tout. Puis euh, bah, c'est vrai que là, je suis en plein changement. Je me dis bah c'est vrai que tu pourrais être un petit peu plus... Euh, un petit peu moins brusque, un petit peu moins garçonne. Euh, que tu pourrais peut-être coller à ton, ton, ton sexe de, de, de naissance. Mais ouais, j'y ai beaucoup réfléchi. C'était pas trop facile. Euh, j'aurais bien aimé être une autre personne. Enfin, j'aurais bien aimé euh, être, euh, être un garçon d'abord, <rire> pour savoir comment ça fait. Euh, et euh, ensuite, ouais, être, euh, être une autre plus, plus joyeuse, souriante. Féminine. <rire>